tester vos objets connectés avec leur batterie au plus proche des conditions de la réalité. Il est difficile de simuler le vieillissement d'un objet connecté ou d'immobiliser des moyens d'essai pendant plusieurs mois. Nous savons d'expérience que tester une batterie sous courant fort ne permet pas de tirer des conclusions probantes sur les performances ou le comportement de votre appareil sur le terrain. Pour simuler le vieillissement d'une batterie, nous suggérons une solution, c'est de stocker votre appareil 4 semaines sur des températures d'environ 60-70 degrés et de tester le fonctionnement à température ambiante après stockage. Cela ne vous permettra pas de reproduire le vieillissement sur le terrain, ni d'estimer une durée de vie, mais de détecter des comportements de piles caractéristiques des fabricants. Surtout si vous testez 2 ou 3 piles par marque. Nous vous recommandons ce type de test, surtout si vous avez des valeurs de courant de pic et Élevé, courant continu maximal recommandé sur les fiches techniques voire plus et surtout si vous avez une tension de seuil s'approchant des 3 volts une bonne optimisation d'un système permet souvent d'améliorer le rendement de la batterie et ainsi de prolonger l'autonomie du système et donc sa durée de vie